Assalamu alaikum. Ce soir, au coucher du soleil, les musulmans du Canada et du monde entier ont célébré les traditions de l'Aïd al-Fitr et souligné la fin du Ramadan. Le Ramadan est un temps très important pour la communauté musulmane. Et au terme d'un mois de prières, de jeûne et de gestes charitables, l'Aïd est un temps consacré à la communauté et aux célébrations. Durant ce ramadan, j'ai eu le plaisir d'offrir un iftar à Ottawa et de passer du temps avec la communauté musulmane de Cambridge. On a parlé de la signification de ce mois pour les musulmans et du sentiment merveilleux de pouvoir se réunir de nouveau dans les mosquées pour prier et participer à des activités communautaires avec famille et amis. j'ai aussi entendu vos préoccupations et vos craintes. La crainte de voir une montée de l'islamophobie, mais j'ai aussi constaté votre résilience et votre optimisme. Le Canada est un pays diversifié où tout le monde devrait se sentir en sécurité. Alors, mes amis, c'est notre responsabilité commune de faire en sorte que ça devienne une réalité. Les Canadiens musulmans apportent d'immenses contributions au tissu national du Canada, et aujourd'hui, on célèbre ces contributions. Au nom de notre famille, Sophie et moi, souhaitons à tous un joyeux Aïd, Aïd Moubarak.